Alors le, le décalage dans la phénologie dans le, de, de l'herbe, dans, dans les endroits qui sont plus secs ou moins secs, nous ne l'avons pas constaté dans ces, dans ces plantations qui sont trop jeunes. Nous l'avons constaté dans d'autres expérimentations que le semagref avait mis en place dans les années 90, d'ouverture de, de, de plantations résineuses au pâturage. Et là, on constatait facilement jusqu'à trois semaines de décalage de... Dans la, à la fois dans la pousse de l'herbe au printemps, donc ça, la pousse de l'herbe venait plus tard, et dans le dessèchement en été, où euh, l'herbe restait verte plus longtemps. D'accord, donc ça c'est plutôt un atout en fait Alors effectivement, euh, c'est un atout pour, le, euh, pour la conduite de l'herbe, parce que souvent, au printemps, il euh, y a vraiment beaucoup d'herbes, et donc le fait d'avoir un petit décalage euh, dans les parties euh, ombragées, permet de, de décaler le, la, le, ou de, de limiter la, le, pic de, le, le pic de croissance de, de l'herbe et donc d'en de, de mettre davantage à disposition pendant plus longtemps à disposition des animaux et aussi euh, quand, dans les périodes de sécheresse où effectivement euh, l'herbe reste un peu plus verte, verte un peu plus longtemps euh, sous les arbres et donc euh, reste appétante plus longtemps pour les animaux.